Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo, un tutoriel qui va sortir un petit peu de l'ordinaire parce qu'on va ici s'intéresser à la création d'une asset, d'un outil qui va nous permettre de bah ensuite de faciliter le développement de notre jeu. Alors pour ce faire, j'ai créé ici euh, un, une simple scène qui me sert de, de prototypage en fait à l'outil que je veux créer pour mon futur jeu. C'est euh, ici euh, tout simplement deux planes, un plane 1 et un plane 2 avec deux textures diffémorantes. Vous aurez vu ici une texture de piscine et ici une texture de terrain de foot. C'est pas anodin. J'ai ici en plus une petite capsule qui va me permettre en fait d'être dirigé. Par le biais ici de ce script, Payer Controller, qui est très simple, qui est un simple script de déplacement. Et on va pouvoir se balader évidemment sur les planes. Alors l'idée. Euh, de mon outil, c'est que je voudrais euh, sonoriser en fait des parties dans mon jeu, c'est à dire qu'ici je veux pouvoir me déplacer sur le terrain de foot et entendre une ambiance sonore différente ou une musique différente que celle qui va se jouer ici sur mon plane qui euh, a ici une texture de piscine tout simplement, donc vous allez me dire oui c'est quelque chose qu'on pourrait faire très facilement euh, on pourrait tout simplement mettre des audio sources et peut-être même jouer avec le 3 décembre. mais là l'idée n'est pas vraiment ce que je veux faire, c'est je veux vraiment euh, imaginons ici que ce soit vraiment des scènes différentes à un endroit donné, je veux que quand je passe de l'un à l'autre, j'ai ici cette, euh, une audio source en rapport avec ça qui se joue et ici une audio source en rapport avec ici la piscine qui se joue. Le tout euh, avec une petite fondue euh, mais un son avec une puissance que je vais prédéterminer. Alors évidemment, encore une fois, on pourrait faire ça très simplement avec, euh, avec des audio sources et coder ça le problème, c'est que quand vous allez développer des jeux, il vaut mieux vraiment bien préparer les choses. Et ici, je me dis que faire un petit outil comme ça qui me permettrait de mettre des zones n'importe où sur ma scène et gérer ça très facilement sans devoir me refaire du code, euh, bah, ça va être vraiment un, un gros confort. Donc, euh, je vous encourage si vous créez des jeux vraiment à essayer de développer euh, et bien penser euh, des outils euh, qui vous permettront de gérer notamment ici quelque chose de simple comme les audio sources. Donc c'est parti, on va tout de suite faire ça, mais au préalable je vous montre un petit peu euh, ce que j'ai ici euh, dans mon contenu. Alors vous pouvez voir ici quelques dossiers. Euh, ici un dossier matériel qui est simplement ici la texture euh, de mon de mon player dans le dossier picture j'ai quelques images qui vont me servir ici à l'élaboration de mon outil donc deux icônes et ici les textures ici euh, le dossier ressources va nous servir à un moment donné on y reviendra dessus la scène c'est ma scène que j'ai appelé des ici et ici on va y mettre tous les scripts et pour le moment j'ai uniquement le player contrôleur qui est affecté ici à ma capsule qui me permet de déplacer cette capsule et j'ai ici euh, deux sons qui vont nous permettre en fait de différencier les et c'est ces deux sons là que je voudrais jouer alors évidemment je vais en mettre que deux mais je pourrais en mettre 25 10 100 euh, ça fonctionnera l'idée est vraiment d'avoir un outil ici fonctionnel euh, et qui passe partout et qui va même être réutilisable dans euh, d'autres euh, dans d'autres jeux donc c'est parti on va tout de suite mettre ça en place donc on va aller dans le dossier script ici on va rajouter un nouveau script qu'on va nommer euh, bah le je vais le nommer pareil que que mon, mon préfab, enfin, de ce que, de, du système que je voulais appeler, c'est Sundarea. Voilà. Donc ce Sundarea, évidemment, l'idée ensuite sera maintenant de créer euh, un empty, par exemple. Et ici, je vais appeler ça Sundarea. Alors, cette Sundarea, évidemment, euh, ce que je vais faire, je vais lui affecter le script Sundarea. C'est tout à fait logique. Alors, ensuite, ce que je vais faire, je vais profiter tout de suite, si j'en fais un préfab par la suite, d'aller chercher ici une image pour bien ici différencier euh, mon objet. Je vais lui mettre ici euh, cette petite étiquette, voilà. Et donc, on devrait pouvoir, euh, en théorie, je dis bien en théorie, l'observer. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas Je vais mettre ici Over, je vais mettre celui-ci, et là, on peut voir que bah, ça ne le prend pas non plus. Alors, je... Ah, voilà. Si, ici, il n'y a pas de souci, et alors, l'autre, je vous... j'avais préféré mettre celui-ci. Eh ben voilà, on le voit, c'est parfait. Donc j'ai ici un empty, tout simplement, je vais passer en vue ISO. Voilà, en vue du dessus, et on va euh, le positionner n'importe ben, où. Alors on va le mettre ici. Alors ce que je veux maintenant, euh, ben, évidemment, c'est aller éditer ce script et on va aller voir comment on peut faire. Donc on aura besoin, évidemment, comme à l'accoutumée, de certaines variables. Et on va devoir aussi scripter ensuite sur l'éditeur. Alors. La première chose que je vais faire, c'est ici euh, bah, créer quelques variables pour ce, euh, ce composant. Donc je vais créer ici une variable publique qui va s'appeler ici euh, « player hein, », tout simplement, game, et qui va être un « game object » et qu'on va appeler player. Pourquoi « player ». Pourquoi Parce que je vais glisser dedans le « player », ce qui va me permettre de savoir bah, qu'est-ce qui doit rentrer en collision, tout simplement. Enfin, on va se servir ensuite de trigger, vous allez voir, ça va me permettre d'identifier le joueur au niveau du préfab une seule et unique fois. Donc ensuite, on aura besoin euh, d'autres variables. Ici, on va utiliser un range et on va lui affecter euh, des valeurs. Donc on va mettre 0,01 float jusqu'à 0,2 float. Voilà. Euh, donc ça, c'est bon. Et on va maintenant ensuite créer une variable publique de type float qui va s'appeler duration. Euh, alors on va l'appeler fade duration. Allez. Fade duration. Et on va pas l'initialiser. Donc ça, c'est parfait. Donc si je... Maintenant, je ne vais pas aller vérifier dans l'inspecteur. Ensuite, j'aurai besoin aussi d'une variable euh, qui peut être publique aussi. On va tout passer en public. Euh, qui va être de type float. Et qui va être le volume à atteindre. Donc je vais l'appeler euh, volume est égal. Et on va mettre à une float, tout simplement. Parce qu'on voudrait que ça va à fond. Donc ensuite, je vais aussi avoir besoin de collider. Et donc je vais tout de suite créer une énumération publique. Donc un public enum. Et je vais l'appeler collider type. Et on va tout de suite la renseigner. Euh, donc entre crochet, on va mettre ce que doit euh, comporter ici ça. Ce, cet objet. Donc sphère. Et je vais... Alors je vais mettre un S. Voilà. Sphère. Et euh, box pour le deuxième collider. Ensuite, je voudrais qu'elle apparaisse dans mon inspector. Donc on va ici ajouter euh, bah une variable de type collider type, hein, donc ici, et on va déclarer collider type avec un, un C minuscule pour pouvoir accéder ici à cette variable publique depuis l'inspecteur. Donc j'enregistre mon script, je retourne près d'Unity, je vais aller ici au niveau du Sundaria, et on peut voir que j'ai bien ici quelque chose qui attend le player, ici une fade duration, qui va me permettre de gérer la dura, la, la, la, la, en fait une certaine... Du, durée entre euh, au niveau de la, de la fondue ici le volume que je dois atteindre et ici le type de collider ça doit être une sphère ou box donc ça c'est parfait je vais évidemment glisser ma capsule qui est mon player dedans donc jusque là il n'y a rien de bien compliqué et maintenant on va pouvoir continuer un petit peu notre script alors, ce qu'il nous faudra maintenant, c'est ici au niveau de Sundaria, par la suite, on va créer un bouton qui va nous permettre de créer un, un, une zone, en fait, tout simplement. Alors, pour le moment, on va la créer manuellement pour voir comment tout ça fonctionne. Donc, on va faire un empty ici, euh, puis on va l'appeler euh, zone euh, 1. Évidemment, cet empty, je vais le rendre enfant de Sundaria. Donc, cet empty zone 1, déjà, je vais lui mettre ici un icône aussi, pour bien les différencier, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Donc, on peut voir ici mon icône, même si ici, on ne le voit pas trop. Voilà. On peut voir qu'ici, il est bien présent. Et d'ailleurs, pourquoi Parce que j'ai ici... Alors, je vais lui faire un petit reset au niveau de son transform. Voilà. Euh, ma zone 1 était un petit peu partie euh, loin. Donc, on va ici la remonter. D'ailleurs, ma zone d'arrière doit être en dessous aussi. Voilà. Donc, au niveau de la zone 1, qu'est-ce qu'on va faire aussi On va lui ajouter ici ben, un sphère collider, par exemple. Alors, si j'y arrive. Voilà. Ce sphère collider... On va le passer en East Trigger et on va augmenter son radius. Voilà. Donc, l'idée maintenant, bah vous l'aurez compris, hein, c'est de jouer avec ça. Ici, déplacer cette zone. mais par exemple, la mettre ici au centre du terrain. Voilà, qui dépasse un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va lui ajouter aussi une audio source. Et cette audio source, on va glisser le son tout simplement qu'on veut euh, bah, jouer dedans. Donc ici, je vais aller chercher mon son de terrain de football, peu importe. Je vais cocher ici le loop au cas où ça dure longtemps. Et on va euh, décocher le play on awake, ce qui sera un peu plus simple. Alors là, ici, je vais avoir besoin maintenant d'un script, d'un composant, qui va communiquer avec le parent le sound d'arrière. Alors pour ça, on va créer de nouveau un script. Et euh, ce script, on va l'appeler play on trigger hunter. Évidemment, je l'affecte ici Amazon. Euh, pardon, je me suis trompé, j'ai mis le player controller, donc on va supprimer play on trigger hunter. Voilà. Et lui, on va l'éditer maintenant. Parce que je veux maintenant que ce script soit capable de détecter euh, l'événement justement ici qui est le fait que mon player rentre dans le trigger. Et à ce moment-là, on va dire de jouer. Bah, l'audio source qui est ici. Et euh, évidemment, en faisant une petite euh, une petite fondue, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc on va éditer ce script. Et là, au niveau de ce script, on va avoir besoin d'une variable de type GameObject qui va être ici euh, privée, donc on va la laisser comme ça. Et euh, on va avoir besoin ici de la renseigner. Donc on va prendre le voil, le, la méthode Away qui se lance avant le start. Et on va tout simplement signer dans Player. Hein, on va dire que c'est égal à GetComponent. Euh, alors, c'est pas celui-là, c'est getComponent, rappelez-vous, inParent, parce qu'on est dans le parent. On va aller chercher le script Sundarea, et ici, on va aller chercher le GameObjectPlayer qu'on a renseigné. Ce qui permettra au démarrage ici de la scène d'aller assigner tout simplement dans Player, et même si on oublie euh, ou on le modifie, il bah, n'y aura pas de souci. Ensuite, on va avoir besoin bah, des méthodes onTriggerHunter et exit, donc void onTriggerHunter. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire Déjà, on va vérifier si le son n'est pas joué. Donc on va ici faire un get component, ici, audio source. Je vous rappelle que je suis ici sur l'objet, l'objet zone. Et donc, il a une audio source. Et on va vérifier si elle joue. Donc euh, si elle joue, bah à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire On va faire un return, tout simplement. Comme ça, on ne va pas plus loin. Par contre, si elle ne joue pas, on va vérifier que other, donc c'est-à-dire ce qui est rentré ici euh, dans.. Other, voilà, on va y arriver. Euh, ce qui est rentré ici dans le, dans le trigger, ben on va vérifier que le GameObject, c'est bien le player, tout simplement. Donc, si c'est le player, tout va bien. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire ben Là, je peux exécuter une partie de code. Et ça va être assez simple, en fait. Je vais aller euh, créer euh, deux méthodes dans euh, l'objet SoundArea. Regardez. Je suis ici dans le parent. Hein. Donc, ici, étant il est l'enfant. Ici, il est le parent. Donc, on va ici... Grâce à ça, on va maintenant créer des méthodes publiques qu'on va pouvoir appeler de nos zones, tout simplement pour exécuter le son. Donc là, je vais réexécuter euh, son area, Et euh, bah, pour le moment, on va enlever euh, start et update. Et on va tout simplement créer une méthode publique euh, qu'on va appeler euh, public void. On va l'appeler playSound, tout simplement. Euh, ce play sound on va avoir besoin d'une audio source on ne sait pas quelle audio source jouer donc ici on va créer une variable en argument qui va être de type audio source qu'on va appeler euh, audio s voilà et donc ici pour le moment j'ai aucun code mais je vais devoir utiliser ça et on verra ça ensuite donc ensuite on va avoir ici une autre méthode qui va être tout simplement euh, stop sound on va l'appeler comme ça une fois qu'on sort tout simplement et là euh, ben on va se servir de nouveau de la même audio source, voilà on va le passer en argument donc maintenant vous pouvez voir que je vais pouvoir ici tout simplement dire quand je rentre dans le trigger si je ne joue pas de son et si c'est bien le player qui est à l'intérieur ben je vais faire un get component de quoi euh, donc du sound area voilà euh, et je vais aller chercher play sound qui va me permettre ici de lancer le son. Par contre, j'ai besoin d'un argument dans ma méthode public PlaySound, donc je vais refaire un getComponent ici parce que je suis sur le même, et je vais aller chercher mon audio source. Alors, on va essayer de ne pas faire d'erreur de syntaxe. Voilà. Voilà, et on peut voir que ça va. Donc je passe en argument, en fait, l'audio source ici, euh, qui se trouve sur le Play and trigger qui est sur une des zones. Donc automatiquement, je vais chercher le composant Sundaarea. Euh, alors attendez que je réfléchisse ici, donc le play and trigger, get getComponent, sound alors c'est pas getComponent, voilà c'est GetComponent, je me dis il y a quelque chose qui va pas. Dans le parent de nouveau. Voilà. Donc là ça fonctionnera très bien parce qu'automatiquement ici, qu'est-ce que je fais Je suis ici. Ça rentre dans le trigger. Je vais automatiquement, j'assigne ici en. Je vais chercher la méthode play euh, sound qui se trouve sur le parent. Donc ici. Sundaria et dedans j'ai ma planète Et je passe en argument l'audio source de la zone correspondante Bon j'espère que c'est clair C'est pas bien compliqué à comprendre Mais en tout cas euh, ça va permettre ici d'automatiser Vous allez voir les choses assez de façon intéressante Alors ensuite qu'est-ce qu'on va faire ben, On va utiliser euh, On va réduire un petit peu Et on va ici utiliser le void on trigger exit Donc ici c'est pratiquement la même chose Sauf qu'on va pas tester s'ils sont joués On va copier ça et coller et on va dire que si c'est égal au plaisir, bah ici je vais tout simplement ici chercher stop sound. Voilà. Donc ce composant-là, il va suffire. C'est-à-dire que maintenant, le fait ici d'ajouter une zone, bah j'ai ici mon play on trigger. Donc il n'y a pas de souci. J'ai juste à mettre le son dedans euh, et vérifier ici que j'ai un, un sphère collider. Alors, on a pu voir ici qu'on a utilisé, on avait mis aussi dans les numérations, on avait eu la possibilité aussi d'utiliser un box collider. Donc, évidemment, euh, pas de d pardon, un box collider tout court, voilà, euh, qu'on passera en East Trigger et qu'on pourrait aussi éditer, par exemple, ici, en mettant 4 sur 4 sur 4, on peut voir que c'est beaucoup plus grand. Bon, évidemment, là, je vais le désactiver, mais il faut savoir qu'on va devoir l'utiliser par la suite. Donc là, maintenant, si j'utilise mon code dans l'état actuel des choses, la collision devrait bien être détectée. Je devrais aller dans le sound et je devrais lancer ma méthode play sound. Le problème, c'est que ma méthode play sound, ici, il faut que je m'en occupe. Parce que, euh, bah, pour le moment, euh, bah, pas, euh, il faut que je puisse jouer ce son. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ben, euh, Dans play sound, on va lancer une, une coroutine pour pouvoir modifier le son. Bon, donc, on va faire ici start. Alors, S-T-A-R-T, voilà, coroutine. Et cette coroutine, euh, ben, on va l'appeler fade. In. Et évidemment, euh, fade in, je vais avoir besoin euh, d'une audio source. Donc, euh, je vais le passer en argument. Je vais le mettre ici euh, audio. On va passer ici audio s. Voilà. Donc, jusque-là, rien de bien compliqué. On valide et voilà. Alors, ici, c'est en défaut parce que je n'ai pas encore créé mon IE et numérateur. Donc, c'est parti. IE énumérateur. On va l'appeler ici. Fade in. Euh, et en argument, on va attendre une audio source qu'on va appeler audio S, grand S de nouveau. Donc comment ça va se passer au niveau de la fondue qui arrive eh C'est très simple. En fait, on a ici euh, des variables et on va s'en servir. On va simplement dire, euh, on va faire une boucle en fait tout simplement pour faire un fil. Alors la première chose qu'on doit faire, comme on fait un fade in, c'est que l'audio source ici, l'audio S... Point .volume va être égal à 0 float. Évidemment, on fait un fade-in. Donc, on baisse le son. Ensuite, on va dire audio s point .play pour lancer le son. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. On joue le son. Maintenant, on va faire une boucle while. Sur quoi ben, On va dire la condition, c'est avec être tant qu'audio s euh, va être... Euh, et le son volume, pardon, va être plus petit que le volume. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette ligne ben Regardez. AudioS volume, ça va être 0, parce que là, je le mets à 0, et tant qu'il est plus petit que le volume. Et le volume, on l'a déterminé ici, c'est le volume qu'on veut atteindre. Donc, automatiquement, ben, qu'est-ce qu'on va faire Pendant ce, cette boucle, on va faire un yield. Return new wait for second. Et là, on va placer la variable fed duration, qui va nous permettre d'accélérer ou pas la fondue. Et ensuite, on va dire que audioS... On va, euh, point volume, pardon. Donc, il va être égal à lui-même, plus, égal, et on va mettre 0,0, une flotte pour pas que ça va trop vite. Donc, c'est des valeurs que vous pouvez modifier sans souci. Ben, ça, ça va me permettre ici, euh, alors j'ai oublié le I majuscule ici, voilà. Ça va me permettre tout simplement de jouer ce son, euh, voilà. Donc, évidemment, euh, ben, on va, à ce stade, on pourra, on va tester d'ailleurs, parce qu'il est temps un peu de tester. Donc, au niveau ici euh, de mon son j'ai bien tout ça. Au niveau de ma zone 1 qui est ici, on peut voir le trigger. J'ai bien le son du football et si je lance ma scène maintenant, alors je la mets volontairement pas en plein écran. On peut voir qu'ici j'ai ma scène. Si je vais vers la droite et que je rentre dans le collider, on entend bien ici le bruitage du terrain de foot. Voilà. Évidemment, le but maintenant, c'est quand je ressors que ça se baisse aussi. Alors, on va couper parce que le problème, c'est que je ne suis pas occupé du stop sound. Bon, pour le stop down, sound, ça va être très simple. Alors. On retourne dedans. Qu'est-ce qu'on fait Alors, on va relancer une coroutine pour faire baisser le son. Mais attention, parce qu'il se peut que euh, le fade-in n'ait pas terminé. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est stop all coroutine, Histoire de pouvoir couper tous les coroutines qu'il y a dans ma scène. Ensuite, ben, on va faire la même chose. Ici, on va faire ça. On va faire lancer euh, un IE Mais évidemment, ce coup-ci, on va l'appeler fight out. Et on va passer de nouveau l'audio source. Ensuite... Bah, on va créer son numérateur. On va faire du copier-coller pour gagner du temps. Évidemment, ici, il s'appelle... Yeah. Fade out. Donc, on va l'écrire comme ça. Voilà. Et là, euh, bah, ça va être un peu différent. On aura juste besoin de la boucle wild. Parce que là, le son sera déjà une certaine hauteur. Par contre, ici, tant qu'il ne sera pas plus grand que quand le volume est plus grand que 0 float parce qu'évidemment on veut couper le son donc ici on va utiliser le nouveau liel et là évidemment vous l'aurez compris au lieu de moins plus on va faire moins égal voilà bah ben ça ça devrait fonctionner maintenant pour le fade out on va tester ça tout de suite alors je vous le confirme ici c'est pas très joli mais le but est ici de développer un tous hein, donc j'ai fait ça au plus simple le son je ressors on peut voir que ça baisse bien il n'y a pas de souci. Alors là j'ai eu un petit souci, ça n'a pas pris, on va tester pourquoi. Alors on peut voir que ça n'a pas été relancé, alors on va tester. Alors, ça marche bien une fois, mais ça ne fonctionne pas à chaque fois. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Alors l'erreur est très simple, ici je rentre, bon le son se monte, je fais un file out, on peut voir qu'ici il finit à zéro, mais je n'arrête pas. Donc ce que je vais faire en sortant de la boucle ici, je vais tout simplement dire que audio S en fait, et on va faire un stop pour que justement... Euh, ensuite on puisse le rejouer alors vous allez me dire pourquoi on peut pas rejouer parce que regardez ici quand je rentre euh, je vérifie que alors c'est dans le fade in il me semble fade in euh, où que c'est que j'ai testé ça si la hum, c'est dans le trigger voilà ici euh, if L'audio sur est en train de jouer, return. Donc je ne vais pas plus bas, je ne regence pas le son. Pourquoi Parce qu'ici, euh, je vous ai dit, on ne sort pas, on ne la coupe pas à la fin de la, du fade out. Donc là, ça devrait fonctionner, ça devrait solutionner notre problème tout simplement. On peut voir que c'était une petite erreur d'inattention. Alors on rentre, on entend bien, on ressort, ça baisse bien, je re-rentre. Voilà, pas de souci, et on peut voir que ça baisse bien. Bon, l'idée maintenant, ça fonctionne alors euh, vous avez bien compris ici que je veux euh, justement faire ça euh, de manière un peu plus automatisée euh, évidemment là l'idée euh, maintenant on peut voir que le script fonctionne maintenant c'est d'en faire un outil alors cet outil qu'est ce que je vais faire bah, je vais aller dans le dossier ressources et je vais faire un préfab de ma zone pour pouvoir l'instancier alors ce que je vais faire je vais ici euh, pour le moment laisser le sphère collider je vais vider le son parce que ça il ne doit pas y en avoir euh, et on va laisser le sphère collider à une valeur de 3 par exemple. Je vais renommer ici zone 1 en zone pour en faire un préfab de zone que je vais aller mettre dans mon dossier ressources. Alors ressources, R-E-S-O-U-R-C-E. -S -S -E. Ça permet en fait de stocker des ressources et ici d'instancier ce préfab à un moment donné. C'est exactement ce que je vais vouloir faire, mais pour ça maintenant je vais devoir supprimer ici ma zone, donc, je vais la supprimer. Et maintenant, on va devoir bah, créer un bouton qui me permet d'instancier cette zone au niveau de l'inspecteur. Et ça, ça va être très intéressant. Donc, on va aller remodifier ici ce script. Et là, on va devoir modifier, faire quelque chose d'autre. Vous allez voir que c'est euh, une partie plutôt editor. Donc, maintenant, on va tout simplement personnaliser l'inspecteur. Alors, on pourrait le faire dans une autre classe, mais là, je vais le faire à la suite dans la même classe pour m'y retrouver, comme c'est un petit objet. Et on va euh, mettre ici entre crochets custom alors custom editor et là on peut voir qu'il n'apparaît pas alors ça c'est normal c'est tout simplement parce qu'ici je vais devoir importer l'espace de nom unity editor voilà ce qui va me permettre maintenant d'avoir accès ici aux propriétés comme le euh, custom editor et on va dire entre parenthèses que c'est un type of. et là on va mettre entre parenthèses en fait quel euh, Custom éditoire euh, ça doit affecter, donc ça va être ici mon script qui s'appelle Sound AREA tout simplement. On va refermer la parenthèse deux fois, et ici on est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va créer un nouveau script, donc public classe, et là on va euh, l'appeler custom AREA euh, deux points. Et là, au lieu d'être du view ça va être l'éditeur. On va ouvrir et fermer les crochets et là on va pouvoir bah, personnaliser ici l'inspecteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire bah, On va faire un public override et là on va euh, mettre une méthode void on inspector guy. Alors à quoi ça sert bah, Tout simplement euh, ici euh, à écraser ici euh, et, euh, ce qui est affiché sur l'inspecteur. Donc ça c'est bon alors, la première chose qu'on va faire, justement, parce qu'on ne veut pas trop effacer, on va faire un draw. Défaut inspector. Ça va permettre d'afficher l'inspecteur par défaut. Et maintenant, on va pouvoir ajouter des choses. Alors, moi, ce que je voudrais, euh, c'est aussi pouvoir accéder à mon script Sundaria, euh, parce que j'en aurais besoin. Donc, ce que je vais faire, je vais déclarer ici euh, Sundaria. Euh, je vais appeler ici ça euh, « myscript hein, », peu importe, vous, vous comprenez bien, est égal à quoi Et là, je vais faire un cast de « area et je vais écrire ici « target ». Ce qui va me permettre de récupérer ici dans « myscript en » fait, le script « soundarea ». Donc ça, c'est ce que je voulais. Et le bouton bah, Le bouton, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, je dirais. On va devoir tout simplement ici faire un « if » et là, on va dire « guy ». Alors ça, c'est un petit peu l'ancien système, « donc guy euh, layout ». Ne pas vous tromper, point, button. Et là, dans le bouton, qu'est-ce qu'on va écrire bah, On va écrire ici, Add Area. Voilà, à ce moment-là, s'il est cliqué, qu'est-ce que je fais eh ben, je vais tout simplement aller chercher MyScript et je vais lancer ici une méthode qui va être publique, qui va s'appeler void, euh, qui va s'appeler par exemple addArea. Donc pourquoi je le fais là Parce que tout simplement ici je customise ici l'éditeur, mais là c'est ici que je vais travailler hein, dans ce script ici. Pour savoir que ces deux classes pourraient être dans deux fichiers séparés, peu importe. Mais là, ça va être un peu plus simple pour la compréhension. Donc ce que je vais faire ici, je vais créer euh, à la suite de mon énumérateur une méthode publique qui va s'appeler addArea. Voilà, euh, et c'est tout, voilà, et on va la laisser comme ça pour le moment. Donc maintenant, je vais pouvoir l'appeler ici, voilà. Et donc ici, eh ben, je vais enregistrer mon script, et on va retourner voir dans Unity, si ça compile. j'ai bien mon bouton add area qui apparaît. Alors, on peut voir ici, alors qu'est-ce que j'ai fait Multi-objectivity not supported. Alors, on va aller voir l'erreur qu'on a commise. Alors, il n'y a pas du tout d'erreur, j'ai simplement ici modifié, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, bon peu importe, petit bug ou pas, mais on a bien ici le bouton qui apparaît, ici avec « Add Area et on peut cliquer dessus, mais évidemment rien ne se passe, parce que là pour le moment, euh, bah, bah, j'appelle bien ici « Add Aria, mais il n'y a rien dedans, donc on va s'en occuper tout de suite, et là bah, on va finir le travail, donc on va faire ici « GameObject », on va déclarer une GameObject qu'on va appeler « Instance », et on va dire que c'est égal à quoi Un instantiate. Et là, on va instantier quoi eh ben, notre dossier ressources. Alors, regardez, ressources. Alors, avec un seul S, ressources. Et là, on va pouvoir faire un point load. Et là, on va aller chercher le nom du préfab. Donc, c'est zone. Alors, je ne sais plus si j'ai mis un Z majuscule. On va l'enlever, on verra bien. Euh, je vais indiquer par une virgule ici euh, le type qui va être type of. On va en mettre entre parenthèses game object. Hein, parce que c'est un game object que je veux instancier. Euh, je vais fermer la parenthèse. On va rapetisser un petit peu pour qu'on voit bien ce qui se passe. Euh, ensuite, je vais lui, euh, grâce ici euh, à la surcharge de l'instantiate, on va pouvoir positionner, de le mettre où on veut. On va le parenter directement avec le transform actuel. Voilà, donc dis transform. Et évidemment, ici je vais mettre as game object pour ne pas avoir d'erreur. Et je mets mon petit point d'exclamation qui va bien. Mon petit point de. Point, virgule, pardon, qui va bien. Donc, j'ai ici instancié mon GameObject dans le dossier Instance. Ce que je voudrais aussi, c'est quand j'ai automatiquement, ça va sélectionner cet objet. Donc, euh, bah, je vais faire sélection. Ici, point, active. Et là, on va prendre Active euh, GameObject. Donc, euh, ça va être celui-ci. Et là, on va choisir bah, Instance, tout simplement, celui qu'on vient de créer au-dessus. Ce qui fait que ça va le sélectionner automatiquement, ce qui sera un peu plus pratique pour nous. Ensuite, on doit aussi gérer, n'oubliez pas, euh, si c'est un collider, ici, euh, type euh, box ou sphère. Donc, ce qu'on va faire, euh, on va déjà au niveau du start, ici, quand le jeu va se lancer ou même pas. Alors, euh, est-ce qu'on doit définir Ouais, on va faire au start. Allez, on va le faire au start. Donc, on va le faire en premier lieu, ici. On va dire que euh, collider type en minuscule... Il est égal et là on va le définir à collider alors euh, type box ça va pas aller alors pourquoi on peut pas faire ça je suis en train de réfléchir alors on va essayer collider type pour voir si on peut l'affecter la valeur je vais y arriver et là on peut voir que j'ai une erreur donc on va définir ici sur box voilà tout simplement donc on va définir ici collider que pour qu'on puisse par défaut avoir un box collider. C'est ce que je préférais plutôt qu'une sphère. Maintenant, on va pouvoir le gérer là. Euh, si ça a été modifié, de toute façon, peu importe. On va le voir ici au moment euh, où on crée. Alors c'est où maintenant On commence à avoir un peu de place. Voilà, ici. ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tester ce collider. Je vais tester si c'est euh, la box ou le sphère collider. Donc je vais euh, ici descendre à la ligne. Et je vais faire IF collider type donc ici je ne me trompe je dois pas me tromper parce que j'ai écrit ici avec un c minuscule voilà est égal à collider et là ça va être l'autre donc on va essayer de taper ça vite voilà collider type point et là on va essayer sphère si c'est égal à la sphère bah, à ce moment là qu'est ce qu'on va faire on va prendre instance notre instance qu'on vient de créer on va aller chercher le composant euh, bah, box collider évidemment et on va faire un Enabled égale false, histoire de le désactiver et qu'il soit pas là. Et bah sinon, qu'est-ce qu'on va faire Un petit else. Vraiment très simple. Hein. Euh, bah on va faire la même chose, mais avec le Sphere Collider, ce qui nous permettra ici de choisir. Donc, Sphere Collider.Enabled égal false. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire bah On va euh, nommer notre instance, parce que sinon, elle va s'appeler zone, zone tout court. Et comme on en aura plusieurs, ça ne va pas être terrible. Donc, on va faire ici une instance... Point name et on va même pas l'appeler à zone on va l'appeler area ce serait plus simple ouais on va mettre area voilà ce sera un peu plus simple plus ici et là on va devoir aller chercher le nombre d'enfants existants dans, dans l'objet donc on va faire un transform. Child, child count euh, ici ce qui nous permet maintenant bah, d'avoir si j'ai 0 j'aurai euh, l'area 1 enfin une fois que ça a été créé 1 2 3 etc ben ça, ça devrait suffire et terminer notre projet. Par contre, il faudra bien faire attention. Ici, j'ai nommé mon préfab zone. Alors, on va aller vérifier dans Unity, dans ressources. Est-ce qu'il s'appelle bien zone Ouais, et j'ai mis un Z majuscule. Donc, ce que je vais faire, je vais aller modifier ça. Euh, au moment de l'instanciation. j'ai mis zone, voilà, ici, parce que c'est le nom de l'objet. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, euh, ben, on va pouvoir tester ça. Donc ici, j'ai mon objet Sundaria, peu importe. Je vais ici faire Add Area. Euh, par contre, moi je voudrais que ce soit une box. Voilà. Le player, je le renseigne, comme j'ai fait des modifs. Voilà. Et je fais Add Area. Et là, on peut voir que j'ai bien un area euh, qui arrive en dessous. On peut voir que j'ai bien ici le petit logo qui va bien. Et euh, on peut voir ici que le box collider n'est pas activé. Alors pourquoi c'est simple, je vais supprimer mon arrière et on va aller voir au niveau de la zone. Regardez, ici j'ai désactivé le box collider. Étant donné que c'était un test tout à l'heure, mais là je vais devoir le cocher parce qu'on va désactiver celui qui n'est pas euh, le bon. Donc maintenant, si je vais au niveau ici de ma sonde d'arrière que j'ajoute une arrière, on peut voir que j'ai bien ici mon box collider avec euh, ma première arrière. Donc ce que j'ai à faire maintenant tout simplement, c'est euh, bah, mettre à la bonne taille mon collider. Donc je vais le mettre comme ça sur le terrain de foot. Voilà. Alors là, j'ai lâché un petit peu mon area 1, donc on va recliquer ici sur le box collider. Et voilà. Au niveau ici de l'audio source, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais mettre ici football. Maintenant, je vais aller au niveau du sound area, je veux créer une nouvelle area, donc add area. Et là, on peut voir que j'ai une nouvelle area ici, nouvelle zone. Et je vais faire exactement la même chose, sauf que là, euh, au niveau ici euh, de mon audio source, je vais aller glisser... Euh, swimming pool qui est un son plutôt de piscine voilà je vais ensuite euh, bah, tailler le box collider, la, le, le retailler à la bonne taille hein, enfin le, retailler, le redimensionner pardon on va le mettre ici voilà et on va pouvoir tester ça voilà voilà On va le mettre un peu plus comme ça voilà donc si on regarde ici euh, en mode ISO, voilà on peut voir que mon box collider il est bien là. Bah ben, voyez mon outil il est terminé, maintenant mon sound regardez j'ai plus qu'à faire play. Et là on peut entendre la piscine. Je vais volontairement en, en sortir. Et là on peut entendre que j'ai mon bruitage ici euh, de football. Et si je reviens. Voilà. système qui fonctionne très bien vous avez pu voir qu'il va être très utile alors comment le réutiliser dans une scène c'est simple ici j'ai le son d'ailleurs soit j'en fais un préfab peu importe euh, ou tout simplement ici il suffit de créer un empty d'ajouter ici le son area le, le préfab et là automatiquement bah regardez euh, je vais pouvoir faire la même chose add area tac et on peut voir que j'ai bien une area ici et je peux la déplacer autant que je veux voilà notre outil il est frais vous pouvez voir que c'est très simple, mais en tout cas, ça va me permettre maintenant, euh, grâce à ce à ce système, je dirais, vous voyez, un système très simple, de créer tout simplement très facilement maintenant des zones euh, dans mon jeu. Ici, évidemment, j'ai que deux plaines, mais imaginons que j'ai un, un décor très grand. À certains endroits je veux jouer certaines choses et pas d'autres ça pourrait être des musiques ou des musiques d'ambiance ou n'importe quoi où j'arrive dans la salle d'un boss ben je mets une autre musique ben vous pouvez voir que là vous pouvez gérer ça très facilement en faisant des had réel, déplaçant à la souris plus besoin de la moindre ligne de code on aurait pu faire exactement la même chose en utilisant ici euh, de code mais si je voulais euh, mettre une, une quatrième pièce ici hein, un nouveau plane euh, voilà, j'aurais dû tout simplement, encore une fois, regardez, si je mets ici ma zone, une autre zone, j'aurais dû recoder tout le système, alors que là, je vais aller dans mon Sound d'area, je vais faire un Area, je vais le déplacer, alors là, j'ai laissé une sphère collider, comme vous pouvez le voir, mais je vais pouvoir utiliser ici euh, bah, le radius de la sphère, voilà, et j'ai maintenant une autre zone que je vais pouvoir utiliser, alors vous voyez que c'est très, très, alors j'ai je, je, perdu le fil, voilà, mais j'ai ici une autre zone que je vais pouvoir utiliser, qui est l'area 3, euh, vous voyez je ne sais pas si je suis en box. Non, je suis en box collider, pardon, alors je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, c'est parce qu'on euh, le voit un peu quand même. Mais j'ai ici le box collider que je vais pouvoir maintenant modifier à ma guise. Voilà. Et je vais pouvoir y mettre un autre son. Alors le problème, c'est que là, je n'ai plus d'autres sons. Audio clip, euh, on va tester. Euh, on va reprendre football par exemple. Euh, donc évidemment, on va revenir, on va venir du swimming pool, hein, parce que sinon on va avoir un problème. j'espère que je vais passer. Voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Voilà, voilà. Donc, évidemment, j'espère que euh, bah, ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est, euh, bah, est à presque 7000. Donc, ça, c'est bien. Alors, l'objectif, c'est les 10 000. Donc, parler de la chaîne, de, diffuser euh, les vidéos. Euh, N'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, cette asset, soit vous pouvez la recréer, soit je vous la mets à disposition euh, dans le lien sous la vidéo, sous forme d'un Unity Package. Donc, vous n'avez plus qu'à la réimporter et utiliser ce Sundaria. Et moi, il me reste à vous dire à à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye